et ascendant Balance, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année constructive. Une année constructive pour plusieurs raisons. Euh, D'abord euh, parce que euh, vous aurez en tête la volonté de construire quelque chose que vous avez déjà commencé, hein, ça je dois dire que vous allez poursuivre. Hein. Que vous avez commencé. Ensuite, il va y avoir trois planètes hein, dans votre secteur 4, qui est un secteur de construction, et qui est aussi un secteur qui vous permet de tourner une page et de recommencer quelque chose de nouveau. Hein. Donc, euh, alors on est en Capricorne, hein, forcément, puisque c'est le secteur 4 de la balance, euh, ça va pas se faire du jour au lendemain. Et je vous dis, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé auparavant, donc forcément euh, ça va vous demander du boulot, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander d'être aussi, d'avoir des idées. Hein. Mais bon, ça je pense que vous n'en manquerez pas, d'ailleurs vous en avez eu beaucoup en, en 2019, et c'est toutes ces idées que vous allez pouvoir concrétiser en 2020, parce que bien entendu, on passe pas d'une année à, à l'autre en, en changeant tout. Hein. Euh, 2020 va être la continuité de 2019 avec des réalisations, des concrétisations et tout ça, euh, grâce aux planètes en, en Capricorne. Alors avec Jupiter qui donne souvent le ton hein, de l'année, euh, il est très possible que vous vous construisiez une maison, par exemple, hein, puisqu'on est dans un secteur de, de, de construction et que Jupiter en Capricorne, est, elle est bâtisseuse, hein, donc vous allez peut-être construire une maison. Ou plus simplement euh, déménager, acheter un bien, parce que peut-être vous avez de l'argent à placer, vous avez de la chance. Et euh, donc euh, bon, ça va vous demander du temps, de la recherche, bon, ce n'est pas des choses qui se font euh, comme ça du jour au lendemain. Hein. Euh, donc ça c'est le côté constructif, bâtisseur, etc., de Jupiter et de Saturne et Pluton qui sont également hein, dans ce même signe du Capricorne, c'est une configuration qu'on a pratiquement jamais vue, hein, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner, euh, on en parlera euh, plus loin. Il euh, y a une notion de famille aussi avec toutes ces planètes en 4, hein? euh, donc avec Jupiter qui est une planète dans, qui, qui amplifie tout, ah, il est possible que la famille prenne plus de place cette année, soit parce qu'elle va s'agrandir, tout simplement, soit parce que vous, vous allez y accorder plus d'importance, euh, euh, peut-être que vous aurez plus de temps, euh, que votre travail vous prendra moins de temps et que vous pourrez consacrer plus de temps à la famille, ou alors que ce sera votre désir tout simplement hein, parce que euh, il y a peut-être des événements importants, un enfant qui passe le bac, vous voyez ce genre de choses qui font que eh ben, vous vous focalisez sur un membre de la famille. Euh, mais bon, il euh, faudra quand même euh, oublier que Jupiter en Capricorne peut représenter les personnes âgées et que s'il y a des personnes âgées autour de, de vous, et bien peut-être que vous euh, devrez leur dire au revoir qu'il se passera quelque chose de ce genre. Euh, mais toujours est-il qu'on est, qu on, est on, on va rester hein, dans le constructif et dans tout ce que vous allez pouvoir euh, euh, faire pour que votre carrière finalement décolle, hein, pour aller de, de l'intime vers euh, le social, hein, puisque ce qui est opposé à la 4, euh, où se trouvent les planètes, c'est la 10, c'est-à-dire votre milieu du ciel, votre secteur de carrière. Donc il faut que vous fassiez monter finalement les énergies vers le ciel, vers la réussite, hein, et Bon, vous êtes bien parti pour parce que euh, Saturne, donc maître du Capricorne hein, où vont se trouver toutes les planètes, et bien Saturne va faire une incursion rapide certes, mais une incursion tout de même en Verseau hein, à partir du mois de mars pendant 2-3 mois. Euh, et ce sera une période où vous allez euh, évidemment réussir quelque chose. On en vient maintenant à parler du travail mais du travail quotidien, hein, pas des buts que vous poursuivez euh, dont on vient de parler mais euh, comment vous allez employer votre énergie par exemple. Hein, euh, et c'est surtout d'énergie qu'il va être question là puisque on va parler de mars et euh, mars va faire une boucle cette année et une boucle, ma foi, qui va vous obliger à bosser. Hein, c'est pas possible autrement, vous ne pourrez dépenser votre énergie que dans le travail et, et attention, dans un travail en équipe. C'est-à-dire que à partir du mois de juin jusqu'à début 2021, Mars va être en bélier, c'est-à-dire qu'elle va se trouver face à vous, hein, euh, sur la roue du zodiaque. elle va occuper le secteur des autres. Donc si on prend Mars comme planète du travail quotidien, Là, va falloir travailler au quotidien avec des autres, hein, avec des équipes euh, ou alors en tandem. Mais euh, de toute façon, vous ne travaillerez pas seul ou alors vous travaillerez pour quelqu'un. Vous allez peut-être trouver un, un boulot qui va... Euh, où vous allez euh, être euh, euh, pas au service, mais où vous allez aider euh, quelqu'un, euh, une seule personne. Hein? Mais bon, il y a une diversité de possibilités là avec euh, un mars euh, en, en 7, comme ça, ça peut être vraiment euh, euh, interprété euh, de plusieurs manières. Donc euh, vous allez travailler avec quelqu'un euh, au quotidien, euh, ou avec une équipe, voire une troupe hein, dans certains cas, et euh, va falloir y mettre beaucoup d'énergie parce que Mars en Bélier, ben elle est euh, quand même... Euh, elle est chez elle, elle est extrêmement puissante, y a, donc elle, elle émet énormément d'énergie. Comment vous allez employer cette énergie? Parce que il faut faire très attention que ça peut être aussi des disputes, des désaccords, hein, on est dans, dans l'opposition avec votre signe, euh, la balance. Donc il peut y avoir des disputes et des désaccords, mais comme vous êtes quelqu'un de diplomate, enfin c'est ce que dit la tradition en tout cas, eh bien vous ferez des efforts, hein, vous ferez des efforts pour que tout le monde s'entende bien, pour qu'il y ait un consensus un petit peu général et que hein, à, à droite, à gauche, on ne se chamaille pas autour de vous, euh, tout ça parce que on voudra décider avoir le pouvoir vous avez ces batailles un petit peu stériles qui sont des batailles de cours de récréation le plus souvent très infantiles euh, donc à vous de jouer un rôle d'adulte cette année on en vient à votre domaine préféré qui est l'amour n'est-ce pas hein? les balances et vos amours, eh ben ça va être chaud cette année, hein? en tout cas pour certains. Hein? Euh, vos amours ou votre argent, hein? ça peut être les deux, avec Vénus on ne sait jamais, parce qu'il est toujours question de, de confort de toute façon, on est confortable quand on est amoureux, sauf si l'amour nous inquiète, ce qui arrive, hein? euh, mais, et puis on est confortable aussi quand on a de l'argent. Donc Vénus va nous faire, euh, elle aussi, une boucle comme Mars, et, euh, mais plutôt dans l'année, hein, ça va être du mois d'avril au mois d'août, euh, qu'elle va faire des allers-retours en Gémeaux. Donc c'est un signe d'air comme le vôtre, hein, vous serez en phase. Ensuite il, est, il occupe un secteur qui est vraiment un secteur d'épanouissement, de bien-être, de confort, et euh, bon, elle est en Gémeaux, qui est un signe de légèreté où vous allez retrouver peut-être des émois de votre adolescence, euh, où euh, bon, vous pouvez tomber amoureux de l'un, de l'autre, ça peut passer, euh, venir et passer aussi vite, vous euh, voyez, qu'un un orage d'été, ça peut être un, vous voyez une petite parenthèse aussi dans votre vie euh, vous allez euh, craquer sur quelqu'un et vous allez y penser parce que bon Vénus en Gémeaux elle est très cérébrale hein donc vous allez y penser pendant un certain temps vous allez vous poser des questions est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que c'est quelqu'un de sérieux euh, parce que toujours vous avez envie euh, de vous engager hein, la Balance vous aimez pas les, les choses qui ne sont pas sérieuses, mais là quand même, euh, une Vénus Gémeaux, elle vous dit de vous amuser, hein? elle vous dit de profiter de la vie, de profiter des bonnes choses, et de ne pas du tout euh, prendre euh, cette affaire au sérieux. Cela dit, vous pouvez aussi euh, faire plusieurs voyages. Hein? Vénus va se trouver en, en secteur 9, qui est le secteur des voyages, donc il n'est pas du tout exclu que vous partiez ici ou là avec votre chéri, bien sûr, puisque c'est Vénus, et que, ben, ma foi, euh, vous soyez très heureux euh, euh, de, de vous dépayser avec, euh, avec l'autre dans la mesure où ça va forcément vous rapprocher. Quand on est dans un pays étranger, par exemple à deux, eh ben, on est quand même beaucoup plus euh, l'un sur l'autre, on va dire, et c'est ce dont vous avez envie et c'est ce dont vous avez besoin hein, pour votre couple. Donc euh, cette Vénus elle va être excellente pour ceux qui sont en couple, comme pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un avec qui ça ne soit pas trop sérieux non plus. Hein. Donc oubliez tout le côté, euh, tout le côté sérieux.